Appliquons le théorème du moment cinétique au pendule simple pour établir l'équation différentielle du mouvement de la masse euh, accrochée au bout du fil inextensible. Donc euh, voici le pendule simple, on a une masse ici accrochée au bout d'un fil de longueur L qui est accrochée en haut à une tige support. On va utiliser les coordonnées donc, euh, cylindriques comme on le voit ici pour étudier le mouvement du pendule. Donc d'abord on va définir le référentiel. Donc, le référentiel du laboratoire considéré galiléen. le système va être la masse m accrochée donc en un point grand M les forces sont le poids ici en bleu et la tension du fil ici en rouge donc on va utiliser les coordonnées cylindriques on va appliquer le théorème du moment cinétique donc en haut ce théorème s'écrit D de, du vecteur moment cinétique par rapport au temps, dérivé pardon, du moment cinétique par rapport au temps égale moment de la force P en O et moment de la force T en O. Donc, somme des moments des forces. Occupons-nous du moment cinétique et de sa dérivée. Donc, on va exprimer le moment cinétique en O. On a LO égale OM vectoriel MV. Donc, OM, c'est l 00 en coordonnées cylindriques. Ici, UR, Uθ et Uz. Et MV, on a donc la vitesse qui est seulement... Suivant Uθ, puisque euh, la longueur donc, ici est constante. Donc on a 0, mlθ, point et 0. Ne pas oublier la masse dans la quantité de mouvement. Et donc le moment cinétique s'écrit ml θ point selon UZ. On peut ensuite effectuer sa dérivée par rapport au temps, et donc on a dérivé par rapport au temps du vecteur du vecteur moment cinétique est égal à mlθ. point, point donc double dérivé par rapport au temps de θ et je suis toujours suivant uz occupons-nous maintenant du moment des forces d'abord la force de tension donc la force de tension MT égale OM vectoriel T mais on voit que la droite d'action de la force T est collinaire à OM donc le produit vectoriel est nul et ce moment de la force T est nul donc ça veut dire que la force ne fait pas tourner l'objet le moment du poids c'est MO de P est égal à OM vectoriel P, donc OM toujours est égal à L00 et P donc la projection de la force P sur la base cylindrique on a donc Mg cosθ puisqu'on retrouve ici l'angle qui est là moins Mg sinθ, puisque on va projeter sur hop la droite ici et donc on, la force la projection va être à l'inverse du sens de Uθ et donc ça va être le sinus de l'angle θ qui va intervenir. Finalement, le moment de la force P en O est égal à 0,0 0 et moins mg L sinus θ, donc suivant Uz. On va appliquer le théorème. Donc, on le rappelle, dérivé par rapport au temps du vecteur moment cinétique, égal moment de la force P plus moment de la force T en O. On a ml carré point point, c'est ce qu'on avait déterminé, suivant Uz et moins MGL sinus suivant UZ. Et donc, ça nous donne l'équation différentielle θ point point plus G sur L sinus égale 0. Cette équation différentielle est bien connue, sachant que pour les petits angles, sinus theta est égal à θ.